Salut Bienvenue sur la chaîne Passion Trauma, une chaîne où je vais te parler de trauma sur un ton un peu léger, un peu décalé, parce que ça sert à rien de se plomber. Je m'appelle Émilie. Et ce que je vais partager ici, c'est des choses que j'ai glané au cours de mes formations, de mes lectures et de mes découvertes sur des sujets qui sont très importants et qui sont beaucoup plus avancés dans le monde anglophone. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de vulgariser tout ce que j'ai appris et de partager parce que dans le monde francophone, je vois bien que ça manque. Sur cette chaîne, on parlera de plein de choses hyper intéressantes. Déjà, qu'est-ce que c'est que le trauma Comment ça se passe dans un corps C'est quoi la différence entre un corps traumatisé et un corps non traumatisé Les différentes formes de trauma aussi. Et puis, plein de choses qui vont avec et qui sont liés de façon plus ou moins proche et de façon plus ou moins évidente. On va te parler, je vais te parler euh, de réponses traumatiques, de systèmes nerveux, de mémoire traumatique, de schémas d'adaptation, de comportements d'adaptation, de styles d'attachement. Je vais te parler de toutes les différentes solutions qui existent. et Je te parlerai notamment de ce qu'on appelle la somatic experiencing, que moi je traduis par expérience somatique, mais qui n'est pas traduit en français. Et euh, pareil, je te parlerai un peu de l'histoire, de tout ça, en fait. Comment est-ce qu'on est arrivé à, à ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas dans les mondes anglophones Voilà, je, je vais t'aider à te libérer de Freud, parce qu'il euh, y a eu plus d'un siècle qui s'est écoulé, et en fait, il y a bien mieux que ça aujourd'hui. Tu vas peut-être me dire que tu n'es pas traumatisée Félicitations, mais tu as peut-être envie de pouvoir soutenir euh, des amis, des gens proches, des gens que tu connais, Bah déjà peut-être mieux les comprendre, euh, mieux pouvoir être là pour eux, et puis peut-être aussi euh, leur partager des vidéos qui vont leur permettre de se comprendre. Et on n'est pas à l'abri non plus au cours d'une vie de vivre des expériences plus ou moins simples. Il suffit euh, d'un accident, tu peux être témoin d'un accident et ça peut être suffisant. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo et que tu penses que d'autres personnes pourraient en bénéficier, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker et à t'inscrire à la chaîne. Euh, Abonne-toi, ça te permettra d'être au courant des prochaines sorties.